I love on love on on I love on love I love on Qui dit travail, qui dit taf, te dit les thunes Qui dit argent, dit dépense Qui dit crédit, dit créance Qui dit dette, te dit huissier Lui dit assis dans la merde Qui dit amour, dit les gosses dit toujours et dit divorce Qui dit proche, te dit deuil car les problèmes viennent pas moi Qui dit cri Alors on t'a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 Et puis seulement quand c'est fini, alors on... Every then